Et bonsoir Bienvenue à vous tous dans ce live où je vais parler de euh, qu'est-ce qui fait que l'on choisit une vie simple plutôt qu'une vie euh, compliquée. Voilà. Bon, c'est un vaste sujet bien sûr. Et moi je serais vraiment ravie de partager ça avec vous parce qu'on est tous en quête de... Alors attendez, je vais sais. Et bonjour Liliane <rire> merci c'est chouette de te voir là donc nous sommes toutes en quête de simplicité de fluidité dans notre vie on est en quête d'une vie heureuse où tout est simple alors la question c'est pourquoi est-ce que même si on sait que c'est ce dont on a envie c'est ce dont on a besoin malgré tout euh, malgré tous nos efforts on a une vie qui est quand même compliquée et on a le sentiment que finalement on est rattrapé par notre passé par nos blessures par nos peurs et on a l'impression d'être un éternel recommandé commencement on n'est pas sorti de notre passé notre présent devient notre passé éternel et on a envie de se dire mais merde quoi j'ai envie de m'offrir une autre réalité différente de tout ce que j'ai pu connaître ou bien et de me dire que j'ai envie de fluidité euh, pour euh, les enfants j'appelle ça les enfants bulles qui ont eu des parents extraordinaires qui ont toujours été là ne sont pas peut-être dans ce format là mais qui sont aussi peut-être confrontés à dire ok euh, qu'est ce qui fait que juste aujourd'hui et maintenant dans ce que j'entreprends la fluidité n'est pas au rendez vous la simplicité n'est pas au rendez vous et que j'ai affaire à, à plus de galères et de difficultés pour obtenir ce que je veux donc, euh, si vous êtes dans cette situation-là, ce live est fait pour vous. Moi, je suis ravie de vous apporter des éléments complémentaires. Et donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me dire un coucou, me mettre un like. Ou si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre un mot parce que c'est toujours une joie pour moi de me dire que je suis connectée en lien avec vous. Euh, donc, il y a Liliane qui me dit bonjour. Merci pour ce, pour ta, ce partage à, nos jours, à nouveau et pour ta générosité. Et bonjour Christian, bienvenue, bienvenue Liliane. Je, Pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent, euh, je suis Armelle Simine, je suis coach et thérapeute euh, quantique spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques aussi. Je suis un coach quantique, quantique ça veut dire que je suis vraiment dans, dans la transmission des clés et des processus. Et des méthodes vous permettant, justement, de matérialiser et de concrétiser ce que vous désirez vraiment. Euh, J'accompagne énormément de gens à changer les événements de leur vie, à créer des événements de plus en plus heureux. Et bonjour ah Ça fait plaisir <rire> À créer des événements heureux. Et euh, beaucoup de gens qui viennent me voir, justement, dans mes accompagnements individuels, ont vraiment cette joie que... Euh, des séances qui vont quand même à, à grande vitesse parce que ça va assez vite, ils ont des résultats concrets dans leur vie, des transformations, non seulement des prises de conscience intérieures, mais aussi des transformations dans les événements de leur vie. Et c'est en ce sens que je suis un coach quantique. C'est que quand vous venez me voir, il y a forcément un éclairage et une prise de conscience de vos blocages inconscients et conscients. Et aussi, et aussi un changement concret des, des événements de votre vie et ça c'est vraiment trop génial vous voyez donc parce que vous venez vous transformer vraiment votre vie c'est pas juste on s'assoit puis on va aller comprendre les choses donc dans ce live euh, je vais vous parler de qu'est ce qui fait que on on choisit plutôt un chemin de vie où les choses sont simples où les choses arrivent avec fluidité qu'est ce qui fait qu'on choisit un chemin de vie qui est plus, plutôt chaotique et plutôt compliqué qu'est ce qui fait que notre vie est compliquée commençons peut-être par là déjà notre vie est compliquée tout simplement parce que nous voyons le prisme de notre vie nous allons faire des choix à travers nos peurs et à travers nos blessures c'est à dire que c'est compliqué de pour nous de vivre en permanence à travers des peurs qu'on appréhende, euh, des blessures que nous, que nous ne voulons plus vivre, en fait. Je ne dis pas que c'est légitime de ne plus vivre, nos, de ne plus vouloir vivre nos peurs. Ce qui rend notre vie compliquée ici et maintenant dans le présent, c'est que tout va passer par ce prisme-là. Tout va passer par le prisme de l'évitement. Tout va passer par le prisme du contrôle. Tout va passer par... par euh, par le prisme de l'évitement du contrôle de la fuite aussi et en fait on est on est on entame on fait un travail sur soi on fait un cheminement de transformation sur soi et dans le but de sortir de ce labyrinthe qui soit, qui est nos blessures passées c'est à dire qu'il y a une part de nous là où c'est compliqué c'est qu'on va vivre notre vie en voulant Respecter cette promesse qu'on s'est fait à un moment donné, je ne veux plus vivre cette décharge émotionnelle que j'ai pu vivre dans mon passé. Et ceci est légitime, ceci est légitime de se dire j'ai plus envie de vivre ça. Mais c'est ce qui rend votre vie compliquée parce que c'est deux cheminements différents que de se dire je vais porter toute mon attention, mon énergie à ne plus vivre mes blessures passées que de tout simplement vouloir dire moi j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de vivre la vie qui me convient vraiment. Et en fait, je vous dis ça parce que de la manière dont on aborde les choses, on ne va pas aborder les choses de la même façon. Euh... Je vous donne peut-être un exemple, si par exemple j'ai vécu le rejet dans mon enfance et que je, je suis quelqu'un qui n'a pas eu sa place, je n'ai pas reçu la considération euh, de mes besoins, il est très normal que du coup je vais faire ce choix de se dire ah ben moi maintenant j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on me valide et j'ai besoin d'exister dans le regard de l'autre et donc je vais tout faire pour attirer et obtenir le regard de l'autre. Ça, c'est un chemin de vie qui peut être très compliqué parce que du coup, quand je fais ça, je m'éloigne de ce que mon cœur désire pour moi vraiment. Je suis dans un système de, de compensation par rapport à mes blessures. Je suis dans un système de protection par rapport à mes blessures. Mais je ne suis pas connectée à mon cœur et à ce que désire mon cœur. Donc... Je vais déployer énormément d'énergie pour obtenir cet amour, cette attention, cette reconnaissance de l'autre. Je vais même prendre sur moi. Donc, ça, ça peut être un chemin de vie qui va être très compliqué du coup. Et en fait, le chemin de vie le plus simple serait juste de dire, ok, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur et je vais vivre le bonheur qui est important pour moi. Et de manière très simple, ce qui est important pour moi, c'est d'être entouré de personnes qui reconnaissent qui apprécient la valeur de mon travail et qui reconnaissent la valeur de mon travail naturellement, sans que j'ai besoin de me plier en quatre pour ça. C'est deux optiques différentes. L'un, j'ai besoin vraiment de déployer tout pour que ça soit le cas, et, et, et de presque... Oui, c'est ça en fait. Je, je, je ne laisse pas la possibilité qu'une personne puisse me dire que ça ne lui plaise pas. Je vais tout faire pour que ça plaise au regard de cette personne. Quitte à me mentir, quitte à me trahir, mais ça va être le mouvement que je vais faire parce que je suis régie par la peur de revivre mes blessures et mes, mes souffrances émotionnelles passées. Ça, c'est ce qui rend les choses compliquées. Donc, en fait, pour être simple, pour simplifier les choses, pour, pour avoir une vie où tout est simple, où tout est fluide, en résumé, vous avez besoin en fait d'écouter votre cœur. J'écoute mon cœur, j'écoute mes besoins, je me connecte pleinement, je me reconnecte pleinement à mon ressenti, je me reconnecte pleinement à mon corps qui m'indique toujours ce dont j'ai besoin vraiment. Et quand mon corps me donne une sensation agréable, je valide que ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais quand mon corps s'exprime à travers mes émotions, mon corps m'indique une autre direction que ce que je suis en train de faire. Donc, mon corps m'indique que mon besoin est différent que là où je suis. Donc, votre ressenti votre émotionnel sont des indicateurs précieux pour vous permettant d'être heureux en fait, vous permettant de nourrir votre cœur. Plus votre cœur est nourri et plus vous êtes heureux et plus votre vie est simple et moins il y a de détours pour accéder au bonheur. Ce qui rend les choses compliquées, c'est que quand on accède à ce qu'on désire, soit on n'accède même pas à, ce à notre désir, donc on n'est même pas connecté à notre ressenti hein, tout simplement parce que notre priorité c'est l'autre euh, et, et, et on n'est plus au cœur de notre vie. Euh, euh, euh, si, je, si je regarde l'autre face de la pièce pour que votre vie soit simple Vous avez besoin d'être au cœur de votre vie Vous avez, vous avez besoin d'agir et d'être au plus près de vous Et au plus près de vos besoins de manière non négociable De manière non négociable Ça veut dire que la priorité de votre vie c'est vous La priorité pour vous c'est de s'occuper de vos besoins de dire comment je peux nourrir ma vie tous les jours, comment je peux écouter mes besoins, exprimer mes besoins ou me positionner, poser des actes qui nourrissent mon cœur et qui rendent ma vie belle. On va dire que c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. La seule chose en fait, c'est qu'on est très vite parasité par notre mental et par nos blessures passées, par nos peurs qui sont non résolues. Donc, est-ce qu'il faut tout résoudre, en fait, pour accéder à notre, à notre bonheur Très sincèrement, je vais changer mes versions. Avant, je vous aurais dit oui, aujourd'hui. Maintenant que j'ai encodé, alors, maintenant que j'ai touché vraiment à, à la fréquence du bonheur, je vais vous dire non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas absolument pas nécessaire. Et c'est justement l'une des premières choses que je vais mettre en place lors du programme « Accès au bonheur ». C'est-à-dire qu'on va s'affranchir complètement de vouloir guérir de tous nos blessures. Nos blessures sont ce qu'elles sont. C'est. Il ne s'agit pas de ne pas tenir compte parce que nos blessures nous ont... On fait de nous ce que nous sommes. Nos blessures, par contre, de manière indéniable, nous ont permis de déterminer ce qui est important pour nous. Si moi, j'ai vécu la blessure de rejet et que j'ai été mis à l'écart, c'est normal que moi, j'ai besoin, j'aime être avec des personnes qui m'écoutent déjà, qui prennent en considération ma réalité euh, tout naturellement. Donc, je... J'extirpe je, à travers mon passé des besoins qui sont essentiels pour moi et qui vont devenir une norme dans ma vie. Donc, je ne vais pas lutter contre mes peurs ou libérer mes peurs. Je n'ai pas besoin de libérer mes blessures. Je vais juste tirer le besoin essentiel qui sont reliés à mes blessures passées et que je vais rendre compte aujourd'hui dans ce qui est essentiel pour moi. Et là, je rends la vie simple. Là, je choisis vraiment une ligne de vie qui est beaucoup plus simple que celle où je suis branchée sur mes blessures passées, qui est beaucoup plus euh, compliquée. Donc dans le programme Accès au bonheur, il est très clair que le chemin il est vite pris. On va tout de suite prendre cette directive où on va se construire à partir de ce qui nourrit notre cœur. Mais ça voudrait dire aussi que si vous avez envie que votre vie soit simple, vous avez besoin de prendre soin de votre monde à vous. Ça veut dire que vous avez besoin de prendre de votre soin de votre espace de vie. Chaque personne a un espace de vie énergétique. Vous avez votre espace que j'appelle moi mon monde à moi, en fait. Et dans mon monde à moi, il y a des normes, il y a des règles. On ne rentre pas comme ça dans mon monde à moi. Et dans mon monde à moi, il y a des règles spécifiques, spécifiques en lien avec mes blessures passées. En lien avec mes blessures passées, qui fait que je suis une personne particulière, singulière, et qui a des besoins singuliers, euh, certainement pas logique pour certains, mais complètement logique et sensé pour moi, en fait. Donc, pour que votre vie soit simple, vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde, à vous. Je vous en parle parce que cette semaine, j'ai eu un accompagnement en, en coaching individuel où la personne était complètement... Enfin, la, la, vraiment la difficulté qu'elle a, alors que c'est une personne qui est très spirituelle, elle a eu un long chemin spirituel. Je veux dire... Mais la, la, la raison pour laquelle elle ne goûte pas au bonheur de manière si simple et que sa vie est si compliquée, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle n'est pas dans son monde à elle. Parce que dans la spiritualité, bien sûr, on prend la paix. C'est bien si, vous, si, on, si on nourrit la paix dans ce monde, on nourrit la paix dans la relation avec les autres parce que quand quand il y a la paix et l'amour avec l'autre, quand, quand je me sens bien avec l'autre, quand l'autre est bien avec moi et qu'il me dit que je suis une belle personne, à ce moment-là, l'amour est... Euh... Non, en fait. Non. Non. Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que cette personne-là a eu l'habitude et un réflexe presque automatique d'aller nourrir le monde de l'autre pour cultiver quelque chose qui est si noble. C'est-à-dire, je veux je veux... Je veux vraiment que enfin on puisse dire que je suis quelqu'un de bien, enfin être avec moi c'est bien, mais à quel prix pour elle À quel prix pour elle Elle a dit oui au monde de l'autre pour rejeter son propre monde. Donc pour que votre vie soit simple, vous avez besoin de revenir dans votre monde à vous et de prendre en charge, prendre en main votre monde à vous. Votre monde à vous, elle a des normes, elle a aussi des référentiels et dans le programme Accès au bonheur, rétablir votre référentiel c'est indispensable c'est votre base de vie parce que votre référentiel c'est ce qui vous permet de vraiment vous connaître de vraiment vous connaître donc je me connais à travers mon histoire passée bien sûr dans lequel je vais extirper mes besoins essentiels et c'est ce qui va construire c'est ce qui va et aussi à travers ce que je désire dans mon cœur et à partir de là par exemple euh... Je vous donne un exemple justement en parlant de cette personne qui s'est dit, en plus dans ce cheminement spirituel, me disant, ben moi, peut-être que là il est temps pour moi vraiment d'apprendre à être seule. Je me pose la question, mais est-ce que tu as envie d'être seule en fait Elle me dit, je me suis sentie seule toute mon enfance. Alors pourquoi tu as envie de rester seule Parce qu'elle me dit, oui, mais parce qu'il faut que je sois bien seule avant de pouvoir être bien avec quelqu'un. Ben, c'est une belle croyance, hein c'est une belle croyance limitante. Vous n'avez pas... Vous, c est, c est, on peut être branché sur ce paradigme-là, pourquoi pas Mais vous avez aussi la possibilité de vous dire que, euh, que vous n'avez pas envie d'être seul. Et j'assume, j'assume, juste j'assume. Voilà, j'ai vécu une enfance où je n'ai pas envie d'être seul j'assume dans mon monde à moi. J'aime être entourée, j'aime être en lien, et puis pas moi. Et puis c'est ce que je vais faire, je vais développer des relations, je vais avoir des relations, peu importe en fait. On n'est pas là pour vivre quelque chose de logique. On est là pour vivre à partir de ce qui vibre à l'intérieur de nos tripes et de ce qui est important pour soi. Et quand j'arrive à sortir de ce regard de l'autre et que je suis dans mon monde à moi, pleinement connectée à ce qui vibre dans mon cœur et que je me dis bah, « cette relation-là, bah, ça me plaît, Ok, j'ai envie de la vivre ». Ok, votre entourage vous dit, oui, mais attention, euh, je pense que cette personne n'est pas faite pour toi. Oui, mais moi, je sais pourquoi j'ai envie de vivre en cette relation avec cette personne. Moi, je le sais parce que ça nourrit un besoin spécifique chez moi. Et c'est ça que je vais aller chercher. Donc, la vie, elle, on, a de, euh, on a besoin de nous sentir vibrer, en fait, dans toute chose que l'on vit. Mais on n'a pas besoin que ça soit raisonnable, forcément. La vie n'est pas faite pour qu'elle soit raisonnable. La vie, elle, soit, elle est faite pour que vous puissiez la vivre telle que vous le souhaitez, vraiment. Telle que vous le souhaitez, vraiment. Si vous avez envie de vivre à la campagne, euh, si c'est ça que vous aimez, faites-le, en fait. Si vous avez envie de dire, moi, j'ai envie de vivre sur un bateau parce que c'est ça qui me plaît, faites-le. Tout de vous, tout de vous, tout votre corps, votre cœur, votre cœur, en fait, c'est la voix de votre âme vous indique exactement. Vous avez toute l'information. Vous êtes en relation. Vous sentez bien de la tristesse à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus la joie d'être avec l'autre. Et vous vous dites, « Ok, je reste par... Je ne me sens pas bien. » Ok, si vous dites, « Ok, je reste parce que ça m'apporte une sécurité. » C'est important que vous soyez conscient que vous êtes là parce que vous avez un besoin de sécurité. C'est important d'être en conscience de ce choix-là parce que vous avez justement... Dans ce choix de se dire, ok, j'ai, vous avez absolument ce, ce pouvoir, ce pouvoir de choisir une vie simple ou une vie compliquée. Tout simplement parce que d'abord, de par votre libre arbitre, de par votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Si vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, vous avez le choix de rester ou de partir. Si ça vous correspond pas, vous pouvez dire « Ok, je vais négo on, on, on va rentrer dans une forme de négociation pour voir si on peut trouver un terrain d'entente » ou « Je pars ». C'est simple. Pourquoi est-ce que c'est compliqué Ce qui est compliqué, c'est que vous restez alors que ça ne vous correspond pas du tout, alors que ça vous nourrit pas du tout. Tout simplement parce que vous êtes branché sur vos peurs, qui est la peur de me retrouver seule, la peur de l'insécurité, la peur de blablabla, bla bla bla bla, qui sont tous… Tout une, totalement reliée à vos blessures passées qui vous enferment complètement dans une situation qui vous atrophie et qui vous asphyxie complètement donc si vous avez vraiment cet élan de se dire moi, ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est de me rendre heureuse vraiment vous êtes avec quelqu'un, vous ne vibrez plus la réponse, vous, vous l'avez en fait vous l'avez après, si vous restez pour d'autres bénéfices secondaires, c'est important que vous soyez connecté à se dire « Ok, je ne suis pas en train de subir la relation. En mon âme et conscience, dans mon libre arbitre, j'y suis parce que ça nourrit quelque chose d'important pour moi pour l'instant. » Et c'est ok, et c'est correct en fait. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc, euh, vous avez vraiment ce, ce, ce pouvoir de choisir dans cet interstice de choisir une vie compliquée, une vie simple, et ça va dépendre de votre libre arbitre parce que vous êtes, comment dire, parce que personne, personne n'a le pouvoir de vous forcer à prendre une décision. La, vous êtes vraiment propriétaire de votre décision. Et même si vous, vous vivez une situation, vous avez toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Vous avez toujours le choix de comment vous allez l'interprétation que vous allez donner de, de cette situation qu'elle là il se dire quel est le choix d'interprétation que je vais faire qui nourrisse vraiment le bonheur chez moi et qui me paraît qui fera en sorte que ça va être le plus simple à vivre pour moi c'est ça la question c'est ça la question donc dès lors que si vous êtes dans une situation où finalement votre mec se barre avec une de vos copines vous pouvez Interpréter, prendre cette situation en vous disant « Ah ben ouais, ben c'est super parce que finalement je voyais bien que ça n'allait pas de manière très fluide et en fait cette situation, elle me permet de partir. » Ça peut être une façon de voir les choses. Mais ça peut être aussi l'autre façon compliquée, c'est de pouvoir se dire « Ah, je suis rejetée. Ah, c'est sa faute. » Là, on rentre dans des discours où du coup, vous allez complètement cultiver la victimite, le rejet, encore branché à votre blessure passée. D'accord Donc c'est une mécanique en fait assez importante de pouvoir sortir des blessures tout en tenant compte de l'essence même de ce pourquoi on a vécu les choses. Coucou Karine, hello tout le monde, bienvenue. Et donc, cette mécanique là, c'est pas une mécanique que nous avons l'habitude en fait, parce que euh, de par le développement personnel, même la spiritualité, on, a, on nous a toujours orienté à se dire ok, libérez-vous de vos blessures, libérez-vous de vos blessures. Et moi, je suis en train de vous dire ouais, mais bon, ça suffit non. <rire> On peut peut-être avoir une voie directe au bonheur. On peut s'affranchir de ce cheminement-là. Euh, vraiment. Vous pouvez vous affranchir de ce cheminement-là. Donc aujourd'hui, si vous faites le choix de guérir de vos blessures, sachez que c'est un choix que vous faites. Mais vous avez une autre voie possible qui est de se dire, je, je vais investir tout de moi pour aujourd'hui vivre le bonheur que j'ai envie de vivre. Tout simplement. Et si je ne sais pas comment faire c'est ok, c'est correct, c'est pour ça qu'il y a un programme, le programme accès au bonheur qui est un programme qui va vous accompagner justement à vous désolidariser de votre passé ainsi que de vos mémoires passées qui vous maintenez en boucle pour reprogrammer tout votre système. Avec, pardon, avec des nouveaux référentiels dans votre monde à vous, pour que vous puissiez avoir une nouvelle programmation qui soit rétroactivement nourrie votre bonheur et rétroactivement créer, vous permet de créer des événements de bonheur, parce que vous êtes créateur suprême de votre réalité. Je ne sais pas si vous ré réalisez-le, réalisez la puissance que vous avez en tant qu'être humain. Ça veut dire que vous avez la... Tout est infiniment possible. Tout est infiniment possible. Si vous dites, moi j'ai besoin de guérir de mes blessures d'abord, il n'y a pas de problème. L'univers dit, attends, si c'est ton choix, ben, je vais faire en sorte de t'envoyer tous les événements que tu n'as pas encore réglé dans ton passé, tous les blessures non résolues de ton passé pour que tu puisses les résoudre. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans un éternel passé dans lequel, ici et maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres scénarios en fait Donc, vous avez la possibilité de dire, ah ben moi, je vous avez, vous êtes créateur suprême de votre réalité, donc vous avez le choix d'une réalité de toute la réalité que vous voulez dire ok, aujourd'hui je veux vivre vraiment dans un grand bonheur, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je veux que ma vie soit faite d'opportunités, d'accord, j'ai envie que ma vie soit faite d'événements heureux tous les jours et si déjà ça commençait par ça et ça ça, dans le programme accès au bonheur, c'est indispensable. Vous allez vraiment activer la puissance de votre pouvoir créateur pour dire « Ok, et si maintenant, j'apprends à fonctionner différemment ?»« <rire> J'apprends à fonctionner différemment et j'arrête de prendre des détours pour être heureuse. »« Je décide d'être heureuse, c'est maintenant. » Je décide d'avoir un accès direct et m'affranchir, de guérir des blessures, de dire je mérite, vous méritez d'être heureux. Quoi qu'il en soit, c'est votre droit de naissance. Il n'y a rien de plus normal pour un être humain que d'être heureux, pleinement et totalement dans tous les domaines de, de, de votre vie. C'est est, est votre droit de naissance que de vivre dans une abondance d'amour, dans une abondance de... De joie, une abondance de paix, une abondance de fluidité, une abondance d'argent. Il n'y a rien de plus normal que cela. <rire> Donc du coup, c'est assez incroyable en fait. Parce que moi quand j'ai fait cette découverte là, vraiment de se dire « Waouh !» En fait, là ici et maintenant, jusque là j'ai vécu ma vie comme ça, avec des plans galères ou ok j'étais j'avais le syndrome du héros donc euh, j'avais besoin des preuves pour prouver que pour prouver que ah, vous voyez là j'ai gagné mon argent là vous voyez je là je suis aimé j'ai été tellement blessée donc donc et de se dire en fait euh, j'en ai marre de vivre ma vie comme ça il, il m'arrive de très belles choses ma vie s'est améliorée jusque là c'est génial j'ai mon appartement j'ai mon cabinet ma fille a grandi j'ai assuré en tant que maman et de se dire pourquoi est-ce que je ne ressens pas encore le bonheur dans mon cœur en fait Pourquoi est-ce que là dans mes tripes, je sens que je suis contente, je suis heureuse, mais je ne ressens pas ce sentiment du bonheur de manière pérenne dans le temps Ce n'est pas durable, c'est vraiment comme ça là, ça, ça pointe, ça part, ça pointe, puis quand je ressens un, un extrême, un, un bonheur assez fort, il y a un événement qui se passe et qui me ramène quoi, comme si je suis plafonnée à un seuil de bonheur que je ne peux pas, mais c'est normal, on est tous plafonnés à un seuil de bonheur, tant que, qui est la limite de nos mémoires cellulaires, en fait. Donc, tout simplement parce que notre système n'a pas été encodé par la fréquence du bonheur, encodé par une nouvelle norme. Donc, quand vous vous, vous, quand vous, vous inscrivez au, au, au programme Accès au bonheur, c'est la première chose que nous faisons. C'est la première chose. Mais en fait, c'est presque quelque chose de nouveau de se dire, « Ah, mais je peux être heureuse maintenant. » Je vais m'inscrire au programme et c'est maintenant. Mais oui, c'est maintenant dont il s'agit là. <rire> Donc, c'est de pouvoir se dire, ça y est, je vais créer mon bonheur vraiment. Je vais consacrer deux mois, deux mois d'accompagnement dans lequel la seule et unique préoccupation, c'est comment je peux reprogrammer ma mécanique consciente et inconsciente à travers des nouveaux codes qui sont sur la fréquence du bonheur. Pour qu'en sortant de là, je sois une autre personne et que je sois une personne qui est complètement faite pour vivre heureuse, que je vais faire partie de toutes ces personnes là qui sont ultra chanceuses et qui ont tout simplement de belles opportunités de vie dans lequel les belles choses, dans lequel elles méritent naturellement les belles choses et ça, cela sans effort, sans avoir à faire tout un travail sur soi par rapport aux blessures telles que vous êtes là, tel que vous êtes là tel que vous êtes là et de pouvoir juste encoder ok si je suis créateur suprême de ma réalité que je suis doté de, de de la puissance de mon pouvoir créateur qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais pour créer pour créer mon bonheur dans tous les domaines de ma vie moi j'avais vraiment ce sentiment de se dire ok je me sens heureuse dans mon métier c'est génial mais j'avais des points où j'étais pas heureuse du tout non en fait ça suffit ça suffit ça suffit j'en ai marre j'en ai marre de faire un travail sur moi pour ça suffit et, et, et ce qui est chouette en fait dans ce le programme et dans ce process que j'ai fait que j'ai envie de vous partager justement c'est que on fait carrément c'est carrément un saut quantique à un moment donné on se dit ok je veux que le bonheur existe partout dans ma vie pourquoi ben, tout simplement parce que je le désire et pourquoi ça ne serait pas possible c'est complètement possible parce que tout est vibratoire tout ce que je décide de vibrer à l'intérieur de moi devient matière. D'accord Tout ce que je vibre à l'intérieur de moi devient matière. D'accord Donc à partir de là, il me suffit de réencoder ma vibration intérieure pour pouvoir vivre le bonheur. Exactement. Et c'est exactement ce que enfin si vous êtes euh, dans le programme accès au bonheur, c'est exactement ce que je vais faire dans l'accompagnement, c'est réencoder tout le système vibratoire que la personne puisse être en cohérence bien sûr dans tous les domaines par rapport au bonheur et en fait c'est assez incroyable quand on scrute vraiment euh, faire ce choix d'une vie simple vous voyez je, je simplifie les choses parce que je vais droit au but je vais droit au but dans la reconnexion avec mon cœur c'est euh, donc euh, euh, moi je voulais vous vous, vous euh, je voulais vous lire un texte que j'ai écrit. <rire> et bonjour, bonjour Elodie, bienvenue. <rire> bonjour à tous. Je vais vous lire un texte que j'avais préparé, en fait, que j'avais écrit spontanément comme ça et que j'ai envie de vous partager. 1. Je n'ai jamais eu de cesse que de vouloir être heureuse. J'ai fait du développement personnel dans le but d'être heureuse. J'ai fait un cheminement spirituel dans le but d'être heureuse. J'ai pratiqué le chamanisme dans le but d'être heureuse. J'ai lu plein de livres. J'ai assisté à plein de séminaires dans le but d'être heureuse. J'ai surtout appliqué plein d'outils. J'ai appris à méditer. J'ai été une très bonne élève dans tous ces enseignements. J'ai été impliquée et investie. Dans un seul but. Me libérer du poids de, de mes blessures passées. Et enfin aspirer à être heureuse. Et pourtant... C'est bel et bien ce chemin qui m'a éloigné de mon bonheur. Car plus je détermine qu'il me faut un chemin nécessaire à parcourir pour, pour euh, accéder à mon bonheur, et plus j'ai créé des événements me donnant de la matière à guérir mes blessures passées. Et plus... Je suis restée dans une boucle dans mon histoire passée, où mon expérience de vie présent est centrée sur le processus de guérison plutôt que le processus du bonheur. Vouloir guérir de mes blessures pour être heureux m'a éloignée d'être heureuse maintenant et pleinement. L'accès au bonheur peut être un accès direct, sans détour, sans besoin de mérite, sans besoin d'attente. L'accès au bonheur est ce qui nous revient de droit le plus naturellement possible. Et le bonheur, pour moi, c'est maintenant. <rire> voilà. J'avais envie de vous partager ce que, en tout cas, les écritures de ce que j'ai vraiment compris. Et la plus grande révélation pour moi, je crois, c'est vraiment cet accès au bonheur direct, a franchi de toute blessure et aussi euh, que ça se passe maintenant. <rire> Donc les personnes qui se sont inscrites au programme, dans deux mois, c'est des personnes heureuses. <rire> je suis contente. Donc cet accès maintenant, cet accès direct, mais aussi cet accès illimité. On n'a pas besoin d'être un petit peu heureuse. On peut l'être totalement, pleinement et dans tous les domaines de notre vie. Et mes amis, je vous le souhaite très sincèrement. J'espère que ce live. Euh, ce live très inspiré, je me suis sentie <rire> très inspirée ce soir, Vous a permis de mesurer que vous êtes vraiment propriétaire de ce choix, d'une de, de, vie qui va être simple, fluide, ou une vie qui est compliquée. Et j'espère vous avoir donné des pistes, euh, des pistes et des éclairages pour vous permettre justement de faire ce choix du cœur amour pour vous ah oh, merci <rire> merci je suis ravie que ce partage vous a plu mmh, ça me ça me touche beaucoup euh, je souhaite du plus profond de mon cœur vraiment qu'on soit de plus en plus nombreux à accéder au bonheur de cette façon là c'est un peu visionnaire de voir les choses comme ça je pense <rire> c'est nouveau et pourquoi pas en tout cas, il y, une, il y a une voie qui est ouverte, euh, que j'ai explorée, et il y a une voie qui est ouverte. Et moi, j'ai envie de vous inviter, d'inviter vraiment plein de monde à dire « empruntez-la, empruntez-la, vous y gagnerez tellement de temps euh, ». C'est quand on a un parcours où, où c'est galère, on s'écorche quand même. On a déjà eu un passé qui nous a fait mal, mais c'est quand même un parcours où on s'écorche et on peut s'épargner ça, mes amis. On peut s'offrir... Euh, vous pouvez vous offrir vraiment cette vie que vous rêvez vraiment et euh, il suffit juste de savoir comment faire parfois on n'a pas grandi avec ce sentiment d'être heureux mais il suffit de savoir comment faire ça n'est que ça mes amis juste est ce que j'ai envie de savoir comment faire oui le programme accès au bonheur vous, vous le permet c'est un accompagnement qui vous le permet et moi je je, je vais assumer complètement le fait que, effectivement, pour moi, je sais que toutes les personnes qui, les personnes qui sont inscrites là, forcément, vont vivre le bonheur. C'est une certitude pour moi. Parce que tous mes programmes sont vraiment porteurs de transformation. Tous mes programmes amènent les gens à. à, à je les amène à, à. Comment dire À dépasser la rive à passer de l'autre côté et de se dire tu as le droit et tu as la puissance de construire un monde qui te correspond vraiment tu as la puissance de créer la vie que tu désires vraiment et et au delà d'un accompagnement mes programmes c'est aussi la transmission de, de méthodes et de processus pour que la pour que vous en tant que participant vous puissiez en toute autonomie en toute autonomie cultiver votre bonheur procès faire avoir la démarche, c'est pas la démarche, avoir le processus, voilà, hein, de comment faire pour cultiver ce bonheur en vous. Et ça, pour moi, c'est super important que vous soyez propriétaire de vos transformations et des miracles que vous allez vivre. Et moi, je, suis, je suis là pour vous transmettre les outils. Et... C'est... Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi aussi, je suis passée par là, on s'est dit, ben oui, mais moi j'ai envie d'être heureuse, alors ok, je vais faire des pensées positives, hein, des nouveaux mantras, et dire, oh, à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie soit fluide, je veux que ma vie soit simple, je veux vivre le bonheur pleinement. J'aimerais juste vous, que vous posez, posez à ce moment-là, et se dire, est-ce que ça, ça a été déjà fait, oui ou non si ça, ça a été déjà fait est ce que ça a produit des fruits oui ou non si c'est le cas tant mieux euh, moi je l'ai déjà fait beaucoup de fois avant <rire> et, et ça ça a apporté des fruits mais pas assez pour que ça pour que la sensation du bonheur et que je puisse vivre des événements heureux et heureux et et doux en fait de vivre des bonnes choses dans ma vie et donc euh, j'ai compris grâce à tous ces essais, ces tentatives que j'ai eues, que pour vivre le bonheur, il y avait vraiment un besoin de... Pff, en fait, il faut sortir il faut sortir de la matrice, comme disent certaines personnes. Il faut, faut sortir de là où vous êtes. Il faut sortir du paradigme. Il faut juste se créer un nouveau... J'ai dit juste parce que ça... C'est plus aisé pour moi de le dire, mais... Vraiment créer un nouveau paradigme avec des nouveaux paramètres, avec des nouveaux codes... Et c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est beaucoup plus simple de tout reprogrammer, reprogrammer votre système pour que vous puissiez, vous puissiez vibrer différemment et donc tout naturellement créer et attirer à vous des événements qui vous font du bien. Des événements qui vous font du bien. Voilà, avec des personnes qui vous font du bien. D'avoir de, de l'amour naturellement. Et donc ça, c'est... Voilà. donc si vous avez des questions mes amis, n'hésitez pas à me l'écrire si j'aimerais aussi que vous puissiez me dire ce qui vous a vraiment parlé dans ce live euh, la prise de conscience que vous avez dans ce live et la révélation pour vous euh, je souhaite que ça puisse tous ces, ces éclairages vous, ont, vous accompagneront vraiment <rire> et si vous avez envie si vous avez l'élan de d'être accompagné sur ce chemin du bonheur maintenant Maintenant, c'est samedi que ça commence. Le programme Accès au bonheur commence ce samedi 23 avril. Moi, je serais je serai ravie d'être auprès de vous pendant deux mois et que vous puissiez, au bout de ces deux mois-là, pouvoir dire wow, « Waouh, Armel, jamais j'aurais pensé que ma vie serait celle-ci. » Moi, je sais que ça va être le cas pour vous. Moi, je le sais. Je le sais. Et je serais ravie de ça. Moi, je n'attends que ça. <rire> Donc... N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez, Il reste encore des places. Donc, si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le programme Accès au bonheur, que ce soit sur les renseignements sur le contenu ou sur les, mo les modalités de paiement, n'hésitez pas à m'appeler. Je serais vraiment ravie de, de vous accueillir. Est, voilà, il est toujours temps de vous décider <rire> et de et d'unborder de, et avec nous dans cette belle, belle, belle aventure remplie de plein de bonheur, remplie de plein de belles choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté euh, et vous remercie aussi de cette interaction. Donc, même si vous êtes en replay, merci de me mettre un mot. Hello, Cécile. C'est Cécile ou c'est Céline, je ne sais plus. Euh, et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce live. Donc, laissez un commentaire sur ce qui vous a parlé. Oh, merci pour ce cœur. Donc, laissez-moi un commentaire sur ce qui vous a parlé sur ce live. Je serais très curieuse. En tout cas, j'ai eu beaucoup de choix de faire ce partage avec vous. <rire> prenez bien soin de vous surtout prenez bien soin de votre cœur. Euh, prenez bien soin de vos besoins qui sont légitimes et importants, donnez de l'importance à ce que vous ressentez, donnez de l'importance à vos besoins parce que vous, ça en valez la peine vous le méritez vraiment je vous dis ça avec tout mon amour sur ces mots là et je vous embrasse fort, je vous dis à très vite ou à samedi pour le programme Accès au bonheur, pour ceux qui veulent s'inscrire ce samedi 23 avril. A très vite. <rire> Merci beaucoup. <rire> Bonne soirée à tous. Bonne soirée.